Bonjour les amis, le marché a toujours raison. Si vous vous intéressez au trading vous avez probablement déjà entendu euh, cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que vous pouvez être le meilleur trader euh, du monde, euh, peu importe ce que vous pensez. Si vous pensez que le marché va monter et que le marché veut baisser, ben, le marché il baissera. <rire> Donc il n'y a rien à faire, euh, vous pouvez utiliser tous les indicateurs que vous voulez, vous pouvez euh, euh, avoir la meilleure intuition du monde eh bien il n'y a rien à faire, si vous achetez le marché et que le marché descend vous ne pouvez pas aller contre le marché, à moins il faudrait que vous ayez des, des centaines de milliards pour pouvoir influencer la courbe du marché. Donc ce n'est pas nous avec nos quelques milliers d'euros, quelques dizaines, quelques centaines voire même quelques millions qui pouvons influencer le marché, le marché a toujours raison. Et quoi que vous fassiez, vous devez vous attendre à ce qu'il puisse y avoir une réaction inverse à ce que vous pensez. Donc il faut toujours être euh, sur ses gardes, c'est la raison pour laquelle moi je dis toujours que le scalping est la meilleure euh, méthode parce que si vous ouvrez un, un compte de trading et que vous pensez pouvoir prendre une position le matin et récolter vos bénéfices le soir, eh bien, vous allez avoir beaucoup de désillusions, ça je vous le garantis. Donc apprenez d'abord une méthode de scalping, un trading à très court terme et de temps en temps vous aurez l'occasion de faire des trades plus longs et de gagner plus mais la majorité de votre trades doit être euh, des trades à très court terme parce qu'il faut, il faut s'apprêter, si vous regardez les marchés vous voyez qu'ils ne montent pas en ligne droite. À long terme vous pouvez voir un marché qui monte mais euh, il faudrait un capital énorme pour supporter parfois les, les respirations du marché. Donc le marché monte et puis il redescend avant de reprendre euh, la hausse. Donc euh, si vous laissez, euh, soit vous jouez à un très très très petit capital, mais à ce moment-là ça vaut probablement pas la peine, soit vous devrez peut-être attendre des mois voire des années avant que le marché ne reparte. Donc il peut y avoir des, des mouvements inverses. On l'a vu. Euh, il y a peu avec le coronavirus, vous avez vu la chute des marchés et puis la reprise des marchés sous l'impulsion donc des, des banques centrales, donc vous pouvez avoir comme ça à tout moment des mouvements parfois brusques, très rapides et vous ne pouvez rien faire contre ces mouvements-là, si vous êtes positionné à contre sens, et eh bien malheureusement vous risquez de perdre beaucoup si vous n'avez pas une méthode qui vous permette de contrer euh, ce genre de choses et ça arrive de manière régulière. Hein. à peu près tous les ans, tous les deux ans, vous avez un mini-crack boosté, voire un, un crack plus important et il euh, y a beaucoup de, de personnes qui peuvent perdre beaucoup d'argent. Il y a même des, des brokers qui font faillite euh, parfois, ça s'est vu. Euh, donc euh, c'est des mouvements euh, erratiques, on va dire, qui ne sont pas toujours explicables il ne faut pas chercher toujours des explications sur un mouvement. Il y a beaucoup de traders débutants qui veulent comprendre pourquoi le marché est descendu et pas monté. Ce n'est pas la peine de perdre son temps à chercher, tentez-vous de constater ce que le marché a fait et puis essayez de reprendre une bonne position de manière à compenser vos pertes si vous avez eu des pertes malheureusement. Donc pour ça ne prenez pas des positions trop grandes non plus. Donc, euh, il est clair qu'on ne peut faire que suivre le marché, euh, très difficile d'anticiper un, un marché, un mouvement, mais il y a certains indicateurs, certaines configurations de marché qui vous donnent une probabilité très très importante que le marché va se retourner. Et c'est ce que vous pouvez apprendre dans des formations au trading. C'est la raison pour laquelle si vous suivez des formations au trading, eh bien, vous gagnerez beaucoup de temps et vous éviterez très souvent des catastrophes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous appréciez mes vidéos. Likez-la si c'est le cas, partagez-la et je vous retrouverai dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. A très bientôt, au revoir.